du coup, pour rester raccord avec le titre de la vidéo, on va se demander si on prononce correctement le mot what. Oui, parce que je suis sûr que vous ne le prononcez pas comme les anglais le prononcent. Et parce que vous entendez pas la même chose que non plus en même temps. Donc ça se comprend un petit peu. Et même moi, je ne le prononce pas comme les anglais le prononcent. Euh, en même temps, je suis pas forcément une référence non plus. might be true that there are 6 billion people in the world and counting. Sense like Nevertheless, what is you do not makes is a difference. We are happy to Règle numéro 15. Si elle est suivie des graphies SP, ST, SK, FT, ou encore des sons F ou THE, eux-mêmes suivis ou non d'un ER, OR, ET, en fin de mot, alors le « a » se prononce « a ». On va retrouver cette règle appliquée dans les mots suivants. « Mask »,« path »,« fast »,« rasp »,« daft »,« basket ». Attention, le « a » se prononce aussi « en dans « castle »,« pasture »,« rascal »,« alas »,« class »,« pass »,« brass »,« grass »,« chaff »,« staff »,« scenotaph »,« epitaph et « photograph ». Règle numéro 16. Le A va se prononcer en lorsqu'il est suivi du son ns. Comme par exemple dans les mots suivants. Dance »,« chance ou encore France. France. France. France. Ici nous avons deux prononciations du mot France par Eric et Léo. Merci à eux d'avoir contribué. Malheureusement pour eux, j'ai tendu un petit piège avec ce mot. En effet, le « a » du mot « france » va être prononcé comme le mot « chance » avec un « a » long, puisqu'il est suivi du son « ns ». Ainsi, en anglais « harpy », les locuteurs vont utiliser cette voyelle pour prononcer le mot, ce qui donne une prononciation beaucoup plus proche du français. Et ce, même si on n'entend pas la même chose qu'avec un son « en ». Ainsi, les « a ici, une prononciation assez proche de ce que ferait un locuteur anglais qui a un accent « harpy ». Cependant, Eric n'a pas totalement faux non plus, car en anglais américain, le A du mot France sera prononcé E, ce qui nous donne bien France. D'ailleurs, on aura la même chose pour Chance par extension. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que la prononciation de ce mot en américain applique la même règle, juste avec une prononciation différente et plus éloignée de la prononciation originale française. Mais on ne le retrouvera pas dans Finance, Romance ou encore Expense. Règle numéro 17. Le « a » va se prononcer « a » lorsqu'il est suivi du son « j Comme par exemple dans les mots suivants « change »,« range »,« arrange »,« strange » ou encore « angel ». Angel. Angel. Nous avons ici deux excellentes prononciations du mot « angel » par Eric et Léo. Merci à eux de m'avoir envoyé leur fichier audio. On remarque que la prononciation du mot « angel » par Eric est très proche de celle faite par un anglais, puisqu'on entend bien une voyelle « a ». En revanche, la prononciation faite par Léo reste très imprégnée du français, puisqu'on y retrouve un « en » très français qui n'existe pas en anglais. Mais ça reste cependant compréhensible. Cependant, ça ne m'aurait pas étonné d'entendre un « angel » puisque parfois, les Français ont du mal à entendre le « i » dans « angel » et du coup à le reproduire mais ça ne marchera pas pour Angela ou encore Los Angeles. Mais le A se prononcera aussi A dans Cambridge, Chamber ou encore Ancient. Règle numéro 18, la graphie A se prononcera A lorsqu'elle est suivie de la graphie ST. On retrouvera ça dans des mots comme taste, paste ou encore waste. Such a waste. Mais attention à la racine de certains mots dans des mots comme fasten qui proviennent de fast et non pas de faced, ou encore dans hasten, qui lui provient bien de haste. Et là, je sens que vous allez halluciner dans pas longtemps, car la règle numéro 19 est tout simplement incroyable. Règle numéro 19. La graphie A se prononce O comme dans dog lorsqu'elle suit le son W, sauf s'il est suivi d'un K, d'un G ou encore d'un G. En gros, ça veut dire que lorsque vous dites What, et eh ben en fait, vous devriez plutôt dire What Et là, vous êtes certainement en train de vous dire Non mais il raconte n'importe quoi J'ai toujours entendu dire What Et pas what Qu'est-ce qu'il me raconte C'est n'importe quoi Et du coup, je vais vous faire écouter une référence en matière de phonétique anglaise Vous allez attentivement écouter cet extrait de Doctor Who What What mais rassurez-vous, si vous dites quand même « what », eh bien, vous allez vous faire comprendre, puisqu'il n'y a pas que des Britanniques sur Terre, et qu'une foultitude de personnes prononcent ça « what ». Et du coup, on retrouve aussi cette prononciation dans « wash »,« was »,« want »,« wonder »,« swan »,« quantity » ou encore « quantity ». Oui, en effet, attention, dans « quantity » et « quantity », on a bien le son « w. Mais du coup, on ne retrouvera pas cette règle dans les mots « what. Ou encore wango. Comme d'habitude, pour la prochaine fois, je vous demanderai de m'envoyer vos fichiers audio de vos prononciations de ces mots-ci à l'adresse qui s'affiche ci-dessous ou encore dans la description. Vous retrouverez aussi les mots dans la description au cas où vous n'avez pas envie de vous farcir toute la vidéo. Je vous rappelle que ça, ça m'aide à avoir des exemples. Euh, je vous rappelle aussi que les erreurs euh, sont beaucoup plus intéressantes que les prononciations euh, très correctes. Ah, donc, euh, même si vous pensez avoir un niveau terrible en anglais,